Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de mai, euh, on commence avec le Soleil évidemment qui se trouve en Taureau. Alors c'est pas trop un, un signe avec lequel vous avez forcément euh, des affinités ou que vous considérez comme euh, important, mais il, il gère quand même votre vie quotidienne, hein, donc euh, le Taureau étant un signe géré par, par Vénus, on peut imaginer que vous allez avoir une vie quotidienne plutôt agréable, hein? euh, d'autant plus que euh, c'est vrai que Vénus, euh, on va le voir tout à l'heure, s'oppose à vous et que peut y avoir euh, ben, de l'amour dans l'air pour certains. Donc euh, avec le Taureau, on peut imaginer que vous avez rencontré quelqu'un euh, dans le monde du travail, ou à l'école, si vous êtes encore, ou à la fac, vous voyez, dans un euh, dans un registre quotidien, hein, c'est quelqu'un que vous connaissiez même peut-être déjà. Hein. Donc euh, voilà, c'est euh, une thématique quand même, euh, disons, de, de quotidien euh, amoureux peut-être. Hein. Après le 20, le Soleil va être en Gémeaux, il va rejoindre Vénus, enfin il y a tout un hein, quelque chose qui se met en place. Le Gémeaux, c'est le signe qui représente vos rencontres, votre couple, vos associations. Alors on met l'association de côté parce qu'avec... Bon, quoi que non, c'est pas exclu hein, qu'il y ait une association. Mais enfin bon, en tout cas, euh, avec ce, ce soleil en gémeaux, vous allez passer des accords, hein, ou vous allez obtenir des autorisations, euh, ou alors bon, l'amour va être au premier plan et vous allez avoir envie peut-être de vous marier, de vous engager d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça, euh, c'est euh, le fruit euh, disons de, de ce qui s'est passé euh, les semaines précédentes. Hein. Donc euh, bon, une très bonne période hein, pour beaucoup! Avec Mercure, votre planète euh, du mental, hein, euh, des échanges euh, surtout. Euh, donc avec Mercure, euh, bah, elle va être au taureau aussi jusqu'au 11, donc euh, même ambiance, euh, où il se passe des choses dans le monde du travail, euh, euh, parce que bon, j'ai oublié de vous dire quand même que le soleil il va rencontrer Uranus, donc il y a forcément des petits changements hein, dans votre vie quotidienne ou, ou dans le travail, et que euh, bah justement ces changements peuvent vous permettre de faire de nouvelles rencontres, de vous faire de nouveaux clients. Hein. C'est ce que dit Mercure, euh, qu'il y a du mouvement dans ce domaine et que ce mouvement va vers, vers la nouveauté, vers un renouvellement. Peut-être même que vous avez envie de changer de boulot, hein? c'est possible. Euh, si vous êtes né début décembre par exemple, vous êtes plus concerné par ce, ces, ces petits changements hein? que par les autres hein? bien évidemment. Alors après le 11, Mercure va se trouver en Gémeaux, donc carrément, face à vous, c'est le moment de discuter, hein, de, de faire des négociations, de, euh, de parler de vos idées, vous voyez, il faut échanger hein, avec un mercure qui se trouve face à vous, il faut être dans l'échange, c'est-à-dire que être dans l'échange, euh, c'est pas que vous parliez, vous, tout seul, hein? il faut laisser l'autre s'exprimer aussi, hein? ça c'est important! Euh, et, et surtout il faut écouter ce que l'autre a à vous dire, hein? d'autant plus que si vous avez une négociation à mener, euh, vous pouvez pas être là à imposer vos idées euh, sans euh, bon, en discuter avec la personne, euh, hein, avec votre interlocuteur. Donc hein, c'est vraiment, on est euh, face à face, d'égal à égal, et on discute euh, hein, de manière euh, polie, euh, sans, sans, sans crier, vous euh, voyez? En douceur. On en vient à Vénus, hein, votre planète euh, d'amour et d'argent aussi. Hein. Euh, donc elle est, euh, elle ralentit, elle est en Gémeaux depuis le mois d'avril, et là elle ralentit sacrément, et elle va même stationner et repartir en marche arrière le 13. Donc elle est face à vous! Alors ça c'est toujours un bon plan hein, pour euh, faire des rencontres, pour euh, euh, faire couple, Hein, euh, être vraiment dans le partage, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, non, je parlais d'échange, mais là, là c'est vraiment d'être dans le partage. Euh, le seul problème étant que euh, Vénus va être quasiment tout le mois en dissonance avec Neptune, c'est-à-dire que euh, vous pouvez vous tromper sur quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un par exemple, et euh, cette personne vous a paru idéale, et en bon sagittaire, eh bien vous êtes vous avez foncé un petit peu, hein? vous êtes allé assez vite en besogne. Et puis euh, bon, euh, les choses se passent de manière idéale jusqu'au moment, le 13, où Vénus va rétrograder. Et là, euh, le moment sera venu pour vous ou pour l'autre, hein? c'est l'un des deux ou les deux, euh, de vous poser des questions, de freiner un petit peu, hein, de mettre la pédale douce, et de vous dire bon, est-ce que j'ai pris la bonne direction ou pas? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas? Hein? Ne vous engagez pas euh, comme ça, euh, hein, euh, sans réfléchir. Euh, il faut toujours laisser trois mois hein, avant de, de se dire euh, bon c'est l'homme ou la femme euh, que je cherchais. Euh, donc, euh, je pense que cette rétrogradation de Vénus va être utile euh, pour vous empêcher euh, de d'aller trop loin dans quelque chose qui n'est peut-être pas une bonne chose pour vous. Peut-être, je pas dit, c'est pas sûr, hein? peut-être. On en vient euh, à Mars la planète qui gère vos énergies, et elle est très bien placée en début de mois, en tout cas pour le 3e décan, et donc pour ceux qui, qui reçoivent les bons aspects euh, enfin mitigés euh, de vénus. Donc euh, c'est mars qui fait que vous vous emballez, hein, que ça va plus vite, que ça ne devrait, euh, que vous êtes un petit peu pressé, mais pressé probablement par votre libido, par le désir que vous avez pour cette personne, euh, euh, ou, bon, si c'est une affaire hein, euh, professionnelle, vous pouvez aussi être allé trop vite, vous êtes avancé un petit peu trop, hein, vous savez, ça arrive. Quand on est emballé par quelque chose, euh, bah on, on s'avance, on avance ses pions. Hein, et euh, bon, apparemment, vous avancez vos pions un peu vite, hein, c'est ce que dit euh, en tout cas euh, euh, ce Mars en Verseau. Mais en même temps, bon, c'est vrai que euh, bon, vous avancez, il hein, n'y a pas de... C'est les entreprises que vous, que vous... Tout ce que vous mettez en route euh, a des chances euh, quand même de, de, de porter ses fruits. Alors après le 13, Mars va être en poisson, et là ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'elle va être au carré hein, de votre c'est-à-dire en dissonance avec votre premier er décan, mais comme elle est rapide, hein, c'est pas comme Vénus, elle est très rapide donc ça va passer rapidement. Alors vous aurez un accrochage hein, ou un désaccord avec quelqu'un de la famille, il euh, faudra juste vous expliquer hein, tout simplement, ou alors vous vous en voudrez à vous-même euh, parce que vous aurez fait quelque chose et vous vous apercevrez que n'était pas ce qu'il fallait faire, que vous êtes allé trop vite, vous voyez, en besogne, euh, mais il n'est pas exclu non plus que vous, vous soyez maladroit, vous voyez que vous soyez impulsif, maladroit et que euh, vous vous coupiez en faisant la cuisine, ou vous vous brûliez, en faisant autre chose, voyez, vous voyez, vous fassiez mal euh, par euh, inadvertance hein, finalement.